C'est Winman, content de vous voir, euh, vidéo SQDC, vidéo très attendue des abonnés de Weedman. Écoutez, euh, par où commencer, par où commencer? J'avais dit qu'on essaierait plus jamais un produit de Dubon, Dubon Select. Écoutez, ce n'est pas un produit Dubon, ce n'est pas un produit Dubon Select, mais c'est le même fournisseur, c'est le fournisseur iPark. Je vous présente euh, le Black Tuna de la marque... Kanaka Réserve. Kanaka Réserve. Black Tuna. Je ne le savais pas. Je le savais pas. Le mot Réserve euh, m'a vraiment attiré. Encore du marketing. Euh, si on regarde là, sur le site de la SQDC, encore une fois, j'ai trouvé encore, euh, peut-être pas une erreur, mais un détail. Un détail. Euh, j'ai regardé, j'ai cliqué sur iPark. J'ai euh, cherché tous les produits de High Park. Dans High Park, il y a le produit, la marque, la Batch. La Batch, euh, ils ont euh, deux produits de 28 grammes et un produit de 3.5 grammes qui s'appelle 3.5. On le sait. Donc, il y a la Batch. Il y a du bon. Il y a Marley Natural. Marley Natural, 33-35$. Il y a Grill. Et Kanaka Réserve. J'aime aucun produit de High Park. Aucune marque de High Park. J'aime pas Marley Natural. J'aime pas euh, La Batch. La Batch est un produit bas de gamme à $17.90. Un des moins chers de la SQDC. Donc Kanaka Réserve. Un seul produit. Black Tuna. J'avais déjà essayé. Le Dead Tuna, euh, de la SQ... non pas de SQD, c'est cadeau venant du BC, d'Internet, euh, de la qualité. Dead Tuna, Black Tuna, euh, j'ai essayé des, des, des, euh, des produits là, qui tournent alentour de ça. Si on regarde euh, du Bon du Bon Select, il euh, y a un autre produit qui est pas inscrit dans la gang de High Park. Si on sait, si on se rappelle très bien, Afria a fusionné avec Tilray. Tilray, c'est High park Afria, c'est Broken Coast. Afria, c'est Good Supply. Donc, si on clique sur Afria, on va voir euh, les produits de Riff, Good Supply, Broken Coast. Et il y a aussi un petit, un petit intrus, euh, ils ont faufilé un produit de Dubon, un Rockstar, avec un nouvel emballage en enveloppe, pareil comme Good Supply. Est-ce que le Rockstar de Dubon est l'ancien Rockstar de Grell? On sait que Grell, présentement, là, si on regarde le site de la SQDC, a seulement le Pinkush et le Headband. Euh, le Purps, on le sait, ça fait longtemps, le Rockstar n'est plus là. Euh, Grail, on voulait de l'évolution. Euh, depuis qu'ils ont augmenté les prix à l'SQDC, seulement de... Non, pas de 2$, il était à 37,50$, ont monté ça à 41$. Ça l'a ça ralenti les gens d'acheter des produits Grail. Euh, là maintenant, Broken Coast aussi, la qualité a avec le Cushmint, Le joint s'éteignait tout le temps. Afria, Tilray, euh, qu'est-ce qui se passe avec ça? Kanaka réserve ici. Écoutez, je, je, je sais pas, je sais pas. Je, je rouvre ça immédiatement. Euh, à quoi s'attendre? Écoutez, si on regarde le prix, si on regarde l'ensemble de tous les produits Afria? puis là, je pense qu'Afria, est-ce qu'ils ont introduit les produits de High Park? Même pas. Donc, c'est... C'est pas mal mélangeant, c'est pas mal mélangeant parce que Afria et High Park c'est ensemble, en tout cas. Donc, euh, si on regarde les gammes de prix, le Kanaka réserve ici, il est dans la trentaine de dollars, là, on parle ici là de 31$. dollars. Donc, c'est plus cher que du bon, c'est plus cher que du bon Select qui est à 25$. dollars. Donc, on s'attend à mieux, on s'attend à mieux. Mais c'est moins cher que Marley Natural. Mar Marley Naturel là, Marley Natural c'est 33 et 33, 35 et 50. Donc ça c'est 31$, ça va être de moins bonne qualité que Marley Natural. Donc vraiment, vraiment, euh, on n'a aucune chance, on n'a aucune chance. Euh, c'est quoi qu'on reproche à bon, à du bon Select? Ben, la, coûté, la, la, la qualité des Buds, euh, le, les tricons, ça brille pas du tout, du tout, du tout. Euh, un joint là, ça dure euh, une heure et quart, une heure et demie, tu vas en fumer un autre. Le buzz il dure pas trois heures avec du bon du bon select. Mais la chose qu'on on reproche le plus à Du Bon et du Bon Select, c'est non seulement la qualité, mais surtout la ch le, le, le, le choix de leurs phénotypes. On dirait que c'est pas des vrais Black Tuna. On dirait que c'est pas des vrais euh, GG4. Euh, c'est quoi qu'ils mettent aux autres là? Euh, on dirait que c'est pas des vrais perps. C'est... Il me semble qu'est-ce que je viens de dire, moi. En ah, tout cas, sais. je pense qu'il manque des bons, des Duboncets. Rochette de Boveda, on sait que c'est vraiment commercial, fria, il n'y a pas de... Oh, c'est pas trimant à la main. Oh, non, non, c'est pas... Oh, <rires> Ah non, c'est de, de, ah, de la de man. Ah, c'est de la merde. 31 piastres aux poubelles, man. M'a t'égriné ça tout de suite. M'a crissé ça dans le bucket, site, man. Oublie ça. Achète pas ça, man. La merde, la merde, la merde. Oublie ça. Taux THC, ouais ouais, bien important, bien important. Taux THC, 21.19. A star, les terpènes, Ah, oh non, non, non. C'est, c'est, c'est, oublie ça, le 4A du BC, là. T'es à des années lumière. Oublie ça. Là. Oublie ça, là. Là, là, j'ai fait une erreur. High Park, Tilray, euh, là, Afria, faut vraiment, faut vraiment, faut vraiment checker ses affaires. Faut vraiment checker ses affaires. Je regarde ici sur le contenant, euh, ça a été emballé là, le 23 juillet 2021. Je regarde voir s'il n'y aurait pas les terpènes d'inscrits pour comparer la différence des terpènes avec ce qu'il y a d'inscrits sur le site de SQDC. On sait que ça correspond pas toujours avec ce qui est écrit sur le contenant. Donc ici, je ne crois pas qu'il y ait inscrit les terpènes. Euh... Non, ils doivent même pas savoir c'est quoi des terpènes, Hyde Park. Ils, ils doivent même pas savoir c'est quoi des terpènes. Eux autres sont rendus au THC. Ils ont bloqué là, là. Non, ils ont bloqué au THC, eux autres, là. Là, là arrête, arrête, arrête, arrête. Ils ont-tu un produit CBD, eux autres? Ils, ont ils, ils, doivent, ils, ils doivent même pas savoir c'est quoi du CBD. Non, ça va pas bien ça va pas bien Non, non, non, non. Ah, écoute, tu veux le voir, écoute, c'est effrayant, là. C'est effrayant, c est, c est... Ouais, mais San Rafael, c'est des petites cocottes de même. Non, écoute, San Rafael, c'est quand même mieux que ça, là. Il euh, y a du trichome, là, il y, y a beaucoup de feuilles, man. Il y a même de la feuille. Il fait longtemps qu'on n'avait pas dit ça, de la feuille. On se, recréer, on se croirait en 2018. De tous ces produits-là, là, ça va se retrouver en Allemagne. Parce que l'Allemagne, ils ont légalisé le cannabis. Non, oublie ça, man. oublie ça, oublie ça. Oublie ça. Ah non, oublie ça, oublie ça, c'est du, du bon, c'est comme du bon, man. Ça la même affaire, man, oublie ça. Oublie ça, non, sois même pas jaloux. Oh, Kanaka réserve. Oh, il, il fume du black tuna. Oh, oh, oh, oh. non, non, non, non. Tu t'en câlisses. Tu t'en J'aime autant fumer mon pink couche numéro 4. Ah, tu sais pas c'est quoi le pécouche numéro 4? Ben c'est le pot que je fais pousser, qui est super beau. Puis quand je le fais sécher, il vaut pas de la merde. Mais tabarnak il est mieux que ça, hostie. Oh, hey, tu l'as pas encore fumé! 31 piastres pareil. Je l'ai pas encore fumé, 31 piastres pareil. Euh... Qu'est-ce que tu veux que je prenne comme photo sur Instagram? D'habitude, on donne une chance aux coureurs. On, on prend les photos des plus grosses cocottes. Il y a de la feuille là-dessus. C'est ça qui va aller sur Internet. Ah, je faut, faut que je laisse vraiment le, le fond de sac, là, quand même. Je peux pas... Euh... Non, on, on va montrer un peu de fond de sac sur Instagram. Des petites miettes de tout ça, là. Ah, c'est effrayant. C'est effrayant. De la feuille, beaucoup de feuilles. Kanaka Reserve, ils ont inventé cette marque-là, juste pour essayer de sauver du bon select, puis mettre ça à 31$, man, wow, wow, man, c'est une joke, bro, hey les québécois, come on, gang, Achetez pas ça, c'est de l'acide bullshit, bro. Bon, on va regarder Terpen, euh, petit arôme bizarre, je pense que j'ai vu au Simen, exactement, au Simen, je pense que c'est un peu bonbon, Euh, terreux épicé moufette. Terreux épicé moufette. Je serais curieux de savoir où Simen. C'est quoi la, la, moi j'ai dit bonbon. Je pensais qu'il y aurait eu sucré là-dedans, fruité. Où simen. Euh, recherche Google. aussi, simen On va écrire aussi, man, Weed. Donc, je vais grainer ça. On va voir ça sur Leafly, la description de Hoosie On va faire semblant qu'on est aux États-Unis. Bon, bon, bon, bon. C'est comme les bonbons! Oh, my God! Bon! On va lire un peu... Ah, oh, non, non, non. Euh, sweet. Fleur sucrée. Et puis, on arrive ici. Moufette épicée terreux. Non, non, c'est un peu... Euh, on, on pourrait peut-être dire un genre de, de, de sucré moufette bizarre. Mais c'est pas moufette limonène. C'est pas moufette citronnée On va enrouler un. Est-ce que c'est moins pire que je pense? On va voir. Mais la qualité est pas là, man. 31$. Donne-moi mon 6$. Là. Vous venez de me voler 6$. Là. Ça vaut pas 25$. Là. À 25$, je serais moins fâché. Non, non, c'est pas correct. Là. Kanaka réserve. Réserve, c'est comme un peu haut de gamme, ça me semble. Je pensais que c'était haut de gamme, le réserve. Mais haut de gamme à 31$. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Quand, Kanaka, quand Canara Biotech va nous sortir un produit à 31$, ça va, être, ça va être malade. Là. Ça va être fou raide. Là. Parce que Canara Biotech, hein, la, la compagnie qui fait Tribal, la compagnie qui fait euh, le Runs, qui fait le Harmony de Orchid, à 24$, eh bien, il sort tellement un bon produit de qualité. Et si Canara... Biotech nous sort quelque chose à 31$. Ça va être tellement meilleur que ça. Bon, la misère, elle tout d'un coup, là. Ousimène, terpène dominante, on l'a dit, c'est supposé de goûter euh, bonbon. Ensuite de ça, cariophyllène. Euh, des petits goûts épicés, des petits goûts bizarres habituellement là. Ensuite de ça, euh, Myrcène. Myrcène, c'est habituellement terreux. Pinène bisabolol. Comme je te dis, ça sent bizarre. J'ai l'impression que c'est osimène. Bisabolol, euh, cinquième terpène. C'est quoi, bisabolol? C'est bizarre, cette affaire-là. Bisabolol, c'est rare aussi. Puis je pense que j'ai trouvé ça dans le shark. Shark shock, great white shark. Euh, Fleury, une sorte de fleur. All right. On va allumer ça. Regardez qui fabrique les marques qu'on nous présente à l'SQDC. Kanaka réserve, c'est fait par Tilray High Park. Je me suis fait avoir, je me suis fait avoir. Bon, mon lighter... Jamais j'aurais acheté ça, avoir su que c'est cette marque-là, que c'est cette compagnie-là, jamais. Bon. Je me sacrifie. Je comprends pas pourquoi il n'écrit pas sucré. C'est un genre de, de sucré manqué. Là. En tout cas, je l'ai grainé. Peut-être que c'est mieux qu'on pense. Vidéo SQDC. Beaucoup de monde l'attendait. Black Tuna. Kanaka. Réserve. Je mon joint dans mon cendrier. <coughs> pas sûr, pas sûr. Pas vraiment pas sûr. Il est pas dégueulasse, mais il est pas bon. Euh, achète pas ça man, achète pas ça, achète pas ça man. je suis en train de me demander si je le mélange avec les autres. Il goûte pas grand-chose man. Ah, oublie ça ça, ça, ça goûte à rien. En 18 et 24 de THC, en 18 et 24, là, on a dit 21 ici. Kanaka Reserve Park, considéré un hybride. Euh, ouais, hybride. C'est pas, pas écœurant, man. C'est vraiment pas écœurant. 21 euh, C'est pas, pas puissant, là. Ah non, oublie ça man, oublie ça, oublie ça man, sacrament man. Tu sais, c'est facile, des décisions faciles de la même, hein? amène en d'autres, amène en d'autres, des cannabis de la même. Mais des... ben, je peux savoir des, des cannabis qui sont bons, puis faciles à prendre une décision, de dire « Ah, il est bon, achète-le, achète-le, il est bon ». Non, là c'est le contraire, c'est des décisions faciles, des cannabis qui coûtent trop cher, qualité vraiment médiocre. Facile comme facile à prendre une décision là. Tu sais a pas de jésite. note de passage, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Faites donc des, des recherches plus approfondies sur des phénotypes. Tu sais faites plein en des graines de black tuna là. Puis c'est tu du black tuna c'est tu du vrai black tuna ça C'est tu du black tuna man pas sûr, moi, man. Pas sûr, man. On est loin. On est loin de la réalité, là. D'après moi, c'est des affaires inventées, man. C'est comme... Ça se peut pas, bro. C'est impossible. C'est comme... Ça se peut pas. Je peux pas croire qu'ils font ça. J'en fais pousser du cannabis, tabarnak. Man. Vous avez pas honte, c'est. Écoute. Hey, ça fait un an que je fais pousser du cannabis. puis caliste, man. Sacrément. Je suis capable de faire ça, man. C'est Tu viens sûr, tu Tu dessus, man? Come on! Non, mais y'a-tu quelqu'un qui va le dire à quelqu'un? Y'a-tu quelqu'un qui va... Achetez pas ça! La SQDC pourra pas remettre ça sur ses tablettes si personne n'en achète! Tu peux pas acheter ça! Tu vas acheter ton argent par les poubelles! Tu peux pas acheter ça! Achète pas ça, man! Rien de Tilray! Rien de High Park, man! Je fais fourrer, man! Je sais, il n'y a pas beaucoup d'affaires que t'aimes à SQDC, Winman! T'es tout le temps en train de chialer, Winman! Écoutez! C'est le même! Il y a de la compétition, puis il y en a qui se démarquent! Il y en a qui se démarquent! Puis tout ce qui est Ray, Hyde Park, c'est de la merde! C'est de la merde! Oublie ça! Ce qu'on aime, c'est Grill, il augmente les prix. Il ne donne plus rien. Il enlève le Rockstar. Il enlève le Purps. Non, oublie ça. Broken Coast, qu'est-ce qui se passe avec Broken Coast? Le Cushment. Y a t quelqu'un qui est capable de fumer un joint sans le réallumer, de Couchmint, de Broken Coast? J'espère qu'on va pas perdre Broken Coast parce qu'Afrius a vraiment, vraiment, vraiment, là. Ils y ont fusionné avec Ted Rayman. Les meilleurs avec les moins bons. Est-ce que les moins bons vont tirer vers le bas? Je pense que oui man, pas sûr moi que Afria pis Broken Coast va être capable de, comment qu'on dit ça donc, euh, carry, hein? Quand tu carry euh, ta gang au jeu vidéo, ah, Non, ça me même pas le fumer, man, ça ne me tente même pas de le fumer. Tu sais, un black tuna, j'en ai déjà fumé, j'ai reçu des cadeaux, c'était incroyable, man. C'est de la merde man, c'est de la merde man Oublie ça, oublie ça man, oublie ça Tu veux pas, t'en veux pas Ah non oublie ça, c'est du EXO C'est du EXO à 20$ Oublie ça, oublie ça, oublie ça, oublie ça. Oublie ça. C'est même pas du EXO, c'est du EXO 2018 Ah non oublie ça, envoie ça en Allemagne Envoie ça en Allemagne On en veut plus à SQDC On en veut plus, on en veut plus OK? Envoie ça en Allemagne Fourni l'Allemagne, Sau ça de la SQDC, tout le monde va être content. Tout le monde va être content. Nous autres, on n'en aura plus. On fera plus des erreurs parce que vous nous fourrez plein de petites marques bâtards que une, une variété canaco réserve. Deux variétés grill, Quatre variétés... c'est juste des petits... Hey man, il y en a trop, là, des 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, je suis en train de délirer là, je suis en train de virer fou, man. Sérieux là, envoie ça en Allemagne, l'Allemagne, ils n'en ont pas de cannabis. Ils n'en ont pas là, là c'est légal. Envoyez ça là-bas, ils vont en avoir, puis donne y du bon, du bon select, Good Supply, Marley Natural, Kanaka Reserve. As-tu remarqué que c'est tout d'estimé une compagnie? Eux autres, ils verront rien là. Ils vont rien voir de ça là. Ils vont voir... C'est qui le fournisseur Ipark, park Ok, ok. Fournisseur Tillery? Ok. Fournisseur Afria? hey, c'est tout la même affaire. Ils vont être mélangés, man. Mélangés! Ça va peut-être leur prendre un an avant de comprendre que c'est tout la même compagnie, man. Ok, fait qu'il y a-tu quelqu'un qui va passer un message à quelqu'un de et ça en Allemagne, là? On n'en veut plus, C'est fini, là. Hein? Puis passez d'autres messages pour Canopy, aussi, là. Ça va faire de la place à ces tablettes à SQDC, pour qu'on puisse rentrer d'autres affaires. Black Tuna, de Kanaka, réserve. 3,5 sur 10. Trop cher, mauvaise qualité, pas de tricôme, trop de feuilles, beau VEDA, mauvaise phénotype, mauvais goût, mauvaise senteur, pas de terpènes, ça dure pas le boss le boss dure pas longtemps. Bye. C'est Winman.